Hello, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 février et on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Euh, comme de toute façon, euh, les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas... On va revenir au... Euh, ce qui intéresse vraiment les gens. C'est-à-dire mélanger un peu la vie et la science-fiction. Quoique la vie en ce moment, euh, c'est pas de la science-fiction. Et pourtant... Elle ressemble étrangement à certains films que l'on peut voir ou que l'on a entendu parler. Ceci dit pour vous parler du coronavirus, entre autres. Car, euh, suite à tout ce bras bas de combat autour de ce virus, je, comme d'habitude, j'ai été me renseigner. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé, des... regardé plein de choses, j'ai écouté, j'ai entendu. Et euh, ben, ce coronavirus en fait, il y a, à savoir qu'il y a plusieurs souches de coronavirus, ça c'est la première chose. Ce coronavirus n'a pas pu être tel qu'il est aujourd'hui et maintenant tel qu'on nous présente n'a pas pu être fait ni être déclenché ni par un animal ni par quoi que ce soit ce coronavirus c'est un virus qui a été modifié génétiquement par l'homme ouais, dans les laboratoires et euh, c'est pas seul il hein? euh, y a aussi euh, le sida il y a l'ébola et d'autres grosses maladies comme ça qui au début n'existait pas. Hein. Non, non, non, ça n'existait pas. Mais quand euh, l'homme décide de jouer à Dieu, ben, euh, voilà ce qui arrive. Voilà. Mais tout cela n'est qu'une partie de ce qui se passe actuellement. Je vous ai déjà dit, en fait, que nous menions une guerre. La guerre entre le bien et le mal. En ce moment, forcément, euh, ce système est régi par le mal. Au cas où vous n'en seriez pas rendu compte, je vois pas ce qu'il faut davantage, il est régi par le mal. Le but étant de faire diminuer la population des trois quarts. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, Non, ça, j'ai pas perdu la mémoire, c'est vraiment voulu. Donc tout ce qu'ils nous font en ce moment... Euh, les pesticides, les chanterelles, les vaccins et tout le reste fait partie de leur agenda pour nous faire euh, disparaître, en fait. Pour euh, euh, comment faire disparaître l'humanité. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus, euh, le pacte contre l'humanité, vous devriez aller voir, c'est euh, aux petits oignons. Et puis, il euh, y a euh, le, aussi le fait que ben, y a tout ce qui se met en place, euh, une seule religion, le pape est en train de faire un petit peu son petit tour un peu partout pour qu'il y ait euh, une seule religion, qui est euh, l'Europe. Pourquoi ça en kikine euh, quoi ça en piquine, les grands que euh, les anglais soient sortis de l'Europe parce que du coup bah, l'Europe ils voulaient en faire un seul et même pays mmh. bah, pour le coup euh, ils sont sortis Bon, et, et, ils sont un petit peu euh, comme le coq au dessus des églises hein, ils changent d'avis donc du coup ils veulent revenir mais bon ça c'est une autre histoire donc on en revient Il nous emmènent comme je vous l'ai déjà dit. Et que je vous le répète, leur but étant de nous emmener vers le nouvel ordre mondial. Un seul de religion, euh, un oui, une seule religion, un seul dirigeant, et puis, euh, les trois quarts de la population au moins, c'est quand même plus facile à, à gérer. Hein voilà. Le truc, c'est qu'avec tout ce qu'ils nous font, bah, ça ne va pas assez vite. Donc, bah, ils nous balancent, bah, des bactéries, des bactéries qu'ils ont euh, fabriquées et bah, qu'ils nous envoient, histoire que leur agenda euh, soit tenu à jour et que nous puissions euh, bah, disparaître au final. Hein, parce que le but de tout ça, c'est de faire disparaître l'humanité, de la remplacer euh, par l'intelligence artificielle, par, euh, par des robots, qui ne sont jamais malades, qui ne font pas grève, qui travaillent H24, qui ne reçoivent pas de salaire, mais qui, par contre, rapportent pas mal, à... ils rapportent, ils rapportent. Et euh, ils font pas grève, donc, ils ont pas de salaire, ils tombent pas malades, euh, ils ont même pas besoin de manger parce que on les branche, et puis ça y est, ils sont terminés, pour la nuit, ils dorment, enfin, ils dorment quand ils ont besoin, quand il y en a un qui n'est pas trop en forme, on le branche cinq minutes à une prise, et puis hop, c'est reparti, et euh, les robots, bah, ils, ils rapportent plus que l'humain, parce que l'humain, quand il est malade, il rapporte pas, quoique, à voir, hein. L'humain, quand il est vieux, bah, il rapporte pas du tout. Hein. Bah, non, hein. au contraire, hein. il, il, euh, il, fait, euh, il fait diminuer euh, l'argent qui rentre dans les caisses du système. Donc, il faut absolument se débarrasser de l'humanité. Vous comprenez que... Bah, et, et, et, et, et, euh, oui, bah, il faut absolument se débarrasser de l'humanité. On n'est plus assez, euh, ça plus, euh, ça fait trop longtemps que ça dure. Euh, il faut absolument que, faire quelque chose. On a donc ce coronavirus qui nous ont ma euh, qui nous ont manipulé génétiquement de façon à en faire une guerre, une, une, comment, une arme bactériologique. Ce qui me semble, moi, être une bonne façon d'y arriver encore plus vite vers ce qu'ils ont essayé de faire. Bah ben oui, parce que nous, on ne dit rien. Nous, on est là, euh, ben ouais, oh, encore un virus, mince. Alors, on n'avait pas assez de la langue, on n'avait pas assez de l'Ebola, on n'avait pas assez du Sida, pof. Notre grippe euh, annuelle, il faut encore qu'ils nous foutent ce coronavirus. Ah ouais, ben, c'est exprès. Et euh, ceux qui ont la langue euh, trop pendue, comme c'était le cas de ce docteur en Chine qui euh, a déclaré euh, qu'il y avait un problème, un gros problème médical, il y a déjà des années de ça, bah, on lui a fermé le clapet. <rire> Et ouais il ne faut plus que tu parles, mon gars. Non. Il ne faut pas que tu parles. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que... Ce, ce virus me, sentais, me semblait bizarre. Ouais, il me semblait bizarre. Il y avait quelque chose derrière. Et voilà. Je dois remercier euh, M. Jandrac. Euh, il me connaît pas. Hein. On n'est on euh, pas amis dans le sens où on ne se connaît pas. On fait des vidéos. Lui, les siennes sont beaucoup plus développées que les miennes et ont beaucoup plus d'informations parce que lui va vraiment chercher le problème là où il se trouve et il traduit tout ce qu'il voit parce que forcément, en France, euh, tout va bien en France hein, vous avez remarqué, tout va bien en France il n'y a absolument aucun problème les problèmes ne passent pas à la frontière de la France non, non non nous on va chercher, euh, on va voir ce qui se passe ailleurs hein, parce qu'ailleurs... Euh, c'est blindé de soucis, mais en France, il n'y a, a, a, a pas de problème, alors pourquoi on en parle Il ouais, n'y a pas de raison. Mmh. Donc, Monsieur Jean-Droc, lui, bah, bah, il, il va à la source. Là, il va à la source du problème. Et il trouve, forcément. Donc, il traduit tout ce qu'il qu trouve. Il traduit. Mais euh, il va pas dans des sites euh, qu'on peut voir, ou n'importe... Non, lui, il va voir euh, euh, des experts, mais des experts qui ne font pas partie du système des experts, des experts hors système. Il va il va voir des, des chercheurs hors système et euh, il va voir des laboratoires hors système. Donc des gens qui sont indépendants, ouais, et euh, qui disent la vérité. Alors ah, forcément, on va vous dire l ça y est elle, est, elle est partie dans la théorie du complot. Euh, C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok, bon, admettons. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tous les, tous les gens qui sont rapatriés en France se retrouvent dans un seul endroit, c'est-à-dire à Marseille, du côté de Marseille, dans un village de vacances, ouais. Moi, je voudrais savoir pourquoi on a mis euh, des hôpitaux à disposition de ces gens et qui au final, pour l'instant, ils sont en attente. Parce que il n'y a pas de cas en France. Non, pas, pas déclaré. Enfin, ils nous disent pas déclaré. Il n'y a rien. En France, tout va bien. Non. Ah ouais, on a d'autres grippes annuelles qui ont euh, envahi toute la France. Hein, euh, qui fait ses, ses morts, comme d'habitude, hein, malheureusement. Et... Euh, mais elle change aussi, elle mute, elle mute de plus en plus. Oui, oui, oui d'ailleurs, euh, les vaccins ne sont, sont, euh, sont plus à, à l'heure du jour, euh, il en faut d'autres. En plus euh, des masques, bien sûr, parce que déjà avant, avant le coronavirus, on nous conseillait de mettre des masques quand on, quand on avait la grippe. Donc là, du coup, bah, on ne peut plus parce qu'il <rire> y avait... Avec ce sacré virus qui nous vient de Chine, bah, il dit bah, elle n'a plus de masque. Voilà, donc ça, c'est résolu. Ils sont en fabrication. Ouais. Sauf que ceux qui sont en fabrication, c'est des masques d'hôpitaux. C'est pas des masques pour euh, filtrer les virus et tout le reste. Non, c'est des masques d'hôpitaux. Et donc, bah, pff, que vous dire ça vous protège pas. pas plus que ça. Ah, ça, quand vous parlez, quand vous postillonnez, euh, ça va pas embêter euh, la personne en face, mais pour ce qui est du virus, non. En plus, euh, ce coronavirus qui est quand même assez, faut le dire, il passe par l'air, mm. donc là, pas de frontières qui tiennent, non, hein. non, non, non, non, pas. Pas de frontières qui tiennent. Euh, S'il a décidé euh, de prendre son envol et de venir faire le tour du monde, il le fera. Ah. Bientôt, euh, une fois que ce sera calmé, cette histoire de coronavirus, qu'il aura fait euh, les morts qui lui sont euh, destinés programmés, qu'on a programmées, on aura autre chose. Je pense, sans vouloir trop m'avancer, qu'un de ces jours, on aura Ebola aussi en France. Ouais. On aura Ebola. Il hum. y a de fortes chances. Parce que ça va plus vite. Vous comprenez Quand euh, on est face à un virus et qu'on n'a pas de, de quoi se défendre, ben, forcément, notre système immunitaire... Euh, on est à dopé à le doper, De toute façon, de, de toutes les manières qui soient possibles, imaginables, si on veut échapper à toutes ces merdes qui nous envoient. Hein les deux tiers de la planète, ils veulent, ils veulent éliminer. Vous vous rendez compte Les deux tiers de la planète. Et vous savez quoi C'est bien parti. Voilà. On est dedans, hein la porte vers le nouvel ordre mondial, ça y est, hein, mmh. elle est ouverte. Elle est ouverte. Ça fait très longtemps qu'elle qu s'en trouverait petit à petit. Elle s'en mmh. Mais là, ça y est, ça y est, elle est, elle est, elle est ouverte. Oh Mais euh, bien sûr, alors déjà, on ne vous en parlera pas aux journaux. Non. Et euh, tous ceux qui vous, le, qui vous le disent vont passer pour de gentils, illuminés, qui n'ont rien compris, à rien... Et que la vie, elle est comme ça. Et que, ben, bah, vous voyez ça avec quoi bah, les virus, ben, bah, ça... C'est comme les gens, hein Ça, ça évolue, ça... Voilà. Euh... Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, n'est-ce pas Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les gens, ils meurent, mais c'est normal, hein C'est que de la vie, hein Donc, euh... Certains... Euh de leur propre euh, mort, enfin, je veux dire, par là, de leur gentille euh, vieillesse, et ils ont eu de la chance de, de vivre plein de choses, d'apprendre plein de choses, et, et d'autres, bah, euh, de maladies qui n'étaient pas prévues au programme, enfin, un autre programme, mais qui étaient prévues déjà depuis longtemps. Voilà. Donc, euh, attendez-vous, mes amis à ce que les choses aillent euh, de mal en pire. Et je ne vous dis pas ça pour euh, vous faire peur. Non, non. En fait, au final, je vais vous dire franchement, euh, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que de genre, bon, de toute façon, il va bien mourir un jour ou l'autre. Hein, C'est prévu. Hein. C'est prévu dans notre code génétique. Enfin, dans le code génétique euh, humain hein, que. Oh, ben, le corps se fatigant et tout, etc, etc. De toute façon, tout le monde va y passer. Le truc, c'est que la mort, normalement on meurt, mais euh, l'humanité euh, continue. Parce qu'il y a les enfants qui sont là, qui font des enfants, qui refont des... Et, et voilà, de génération en génération, Voilà. Normalement, ça se passe comme ça. Hein le cycle de la vie veut que... Bah, toi, tu meurs, mais d'autres choses vivent. Hum. Bon, voilà. Alors, désolé, petite coupure. Donc, tout ça pour vous dire que... Attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus de choses qui aillent de travers. Attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus de virus qui voient le jour. Attendez-vous à ce qu'il y ait des choses de plus en plus importantes... Euh qui soit euh, liguée contre nous, qui soit, euh, qui soit pas bonne pour nous en fait, euh, attendez-vous à ce que ça aille de pire en pire. Parce que bah, l'humanité va falloir la détruire. Et ouais. Voilà. Donc c'était euh, ma petite vidéo d'aujourd'hui. Hein histoire euh, bah, de revenir un petit peu euh, les pieds sur terre et puis de voir vraiment ce qui se passe et d'arrêter de se dire que oui, euh, c'est euh, comme ça. Alors oui, euh, à la base, euh, c'est une grippe. c'était À la base, c'est une grippe. C'est une grippe euh, avec euh, une bronchite, euh, euh, problème euh, de poumon respiratoire. Ça aurait pu être que ça. Si les chercheurs n'avaient pas mis les mains dedans, on aurait pu s'en sortir. Puis comme vous pensez bien que, comme il y aura un médicament que dans trois ans, bah entre-temps, euh, il va y avoir du ménage de fait. Hein? Ah, je vous le dis, hein? il va y avoir du ménage de fait. Hein? Enfin, moi je dis ça, je rien. Hein? Voilà, vous me connaissez. Donc, bah écoutez, partagez, euh, partagez la vidéo hein, pour ceux qui, qui sont comme moi, qui ne sont pas des complotistes, mais qui pensent qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Hein, qu'on ne veut pas notre bien, mais qu'on veut notre mal. Donc, euh, partagez cette vidéo. Euh, les likes, je m'en fiche. Euh, partagez juste, partagez. Parce que dans quelques mois, vous allez venir me voir et me dire, ben ouais. Euh, n'avait pas tort mais avant que vous me le disiez j'aimerais que vous le sachiez et donc n'hésitez pas à partager donc je vous laisse pour ce samedi et puis euh, passez euh, d'agréables moments profitez de la vie surtout profitez de la vie ouais, profitez de la vie je vous souhaite d'agréables moments et puis euh, d'ici euh, une prochaine vidéo Prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, prenez soin de votre famille, prenez soin de, de ce que vous aimez et euh, portez-vous bien. Bye.